Thank <laughs> you. Dans cette vidéo, nous allons montrer une relation entre la double factorielle et la factorielle simple. On va montrer que la double factorielle 2n plus 1 est à factorielle 2n plus 1 sur 2n plus 1 factorielle 1. Alors, pour montrer cela, avant de passer à cette démonstration, nous allons d'abord montrer avoir un boniche. Nous avons, nous avons d'abord factoriel n. une relation qui lie factoriel n et factoriel la, la double factoriel. Factoriel n, par définition, c'est égal à n multiplié par n-1, multiplié par n-2, multiplié par n-3. Voilà. Multiplié par 5, multiplié par 4. Je par 3, je par 2, je prépare 1. Donc, euh, facteur N, ça va dans ce sens-là. Je vais détacher à ces niveaux les... les... Je commence ici, je prends par N. Donc, quand je prends N, je vais passer directement à N-2. Donc, le N, je vais retirer N-2. Donc, je vais aller jusqu'à, pour les R. Donc x4, euh, je 4 et puis x2. Je vais arrêter l'autre. Maintenant il va rester celui là que je reprends. Donc je reprends ça. J'aurai n-1. Euh, quand je moins 1, j'aurai n-3. Je suis à ce niveau, pris ça. Et jusqu'à j'aurai x5, fois x3, fois et puis. Euh, écriture qui est ici là. à ce niveau ça me donne quoi? C'est la double factorielle n. Et celle qui est ici, c'est la double factorielle n-1. Voilà. C'est la double factorielle n-1. Donc je viens de montrer vous, une relation entre la double factorielle et la factorielle simple, c'est lié par cette relation. Alors, à ce niveau, je prends si n est égal à 1. Si n est égal à 1, je vais à ce niveau, je vais factorielle. La n égale à 1. Donc j'aurai factorielle 1. Ça va me donner ici la double factorielle 1. Hein? Excuse j'aurai ici la double factorielle 1 et ici j'ai 1 moins 1 donc ça me donne la double factorielle 0 factorielle 1 c'est égal à 1 et donc ici la double factorielle 1 ça c'est 1 m donc la double factorielle 1 c'est égal à 1 donc ici c'est égal à 1 et fois la double factorielle ça nous permet de dire que la double factorielle 0 n'est rien d'autre que 1 ici la double factorielle 0 c'est égal à 1 ça c'est une relation très importante et c'est même une définition on peut dire par définition la double factorielle on vient de montrer que la double factorielle 0 est là nous allons montrer que euh, la double factorielle 2N plus 1 c'est égal à 2N plus 1 factorielle 2N plus 1 sur 2N de la puissance N fois factorielle N On va faire cela par récurrence Dans la récurrence, nous allons commencer d'abord à vérifier cette propriété pour le plus vite moins. On va supposer que la propriété est vraie à l'ordre n et on va montrer que c'est vrai à l'ordre n plus 3. Donc on va vérifier la propriété pour euh, le plus petit nombre. Donc vérification. Alors, pour la vérification, on va prendre ici, euh, on va supposer, donc je vais, je vais prendre ici si, si n n égale à 1. Si n égale à 1, ici, ici j'aurai quoi n égale à 1, donc j'aurai ici 2 fois 1, ça fait 2 plus 1, donc j'aurai ici la double factorielle 3n. La question qu'on se pose, est-ce que c'est égal à A? ici n égale à 1, donc si j'aurai ici 2, 3ème, ça donne ici euh, 3 fois 3 moins, moins 2, ça fait 3 fois 1. Et ici, la puissance, je pose, est-ce que c'est égal Et ici, factoriel, euh, 3, c'est égal à 3 fois 2 fois 1. Et ici, j'ai 2 fois 1. On simplifie ça, j'ai bien 3 égale à 3 la propriété est vérifiée pour le plus petit pour moi On peut vérifier aussi pour 2. Donc si n est égal à 2, j'aurai de, de ce côté, j'aurai là la, la double. J'aurai la double faculté. Donc j'aurai 2 deux. Deux fois 2, fois deux, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. Donc j'aurai la double factorielle 5. Je pose est-ce que c'est égal à J'aurais ici, j'aurais 2 fois 2, ça fait 4 plus 3, ça fait 5. Donc, factorielle, est-ce que c'est égal à 5 Sur euh, 1 égale à 2, donc euh, 2 au carré fois factoriel 2. Donc, euh, la double factorielle 5, ça me donne 5 multiplié par 3. 1, je retire 2, donc 5, euh, donc j'ai ça, de l'autre côté, j'ai la factorielle 5, factorielle 5, ça donne 5 fois 4, 3, 3, fois 3, fois 2 x 1. Et ici euh, j'ai 2 au carré c'est 4. Et ici factorielle 2 c'est 2. Donc je peux simplifier ce 2, simplifier simplifie ce 2, je simplifie ce 4, simplifier ce 4. Voilà. J'ai Là, ça fait 15. Est-ce que c'est égal? Je me pose la question. J'ai là, ça fait 5 enfin 3, ça fait 15. 15 est égal à exactement 15. Donc, les deux, la propriété est vérifiée pour les plus petits éléments. Maintenant, on va supposer, euh, c'est vérifié pour le plus petit élément. Donc, on va passer à l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence. Je vais supposer. Supposons la propriété vraie. La propriété, c'est cette euh, égalité-là. La propriété vraie. À l'ordre 1, c'est-à-dire, je suppose que j'ai 2n plus, plus 1, la double facture 2n plus, plus 1, c'est égal parcourir 2 n plus 1 sur 2 à la puissance n sur facteur. Ça c'est l'hypothèse de récurrence. Et montrons, et montrons que. On va montrer que la propriété, donc montrons que la propriété reste encore vraie à l'ordre n. Montrons qu'elle est vraie et qu'elle est vraie. Alors, de n, ça c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, alors n plus 1, c'est-à-dire, là où je vois n, je vais écrire maintenant n plus 1. Donc, j'aurai ici, euh, euh, j'aurai n là. C'est-à-dire, on va montrer que, montrant que, lorsque n égale à n plus 1, j'aurai ici 2n plus 1 plus 2 plus 1. Donc, ça va me donner 2n plus 3. On montrer 2N, la double factorielle 2n plus 3 à ce niveau. 2n plus 3, c'est égal. On va montrer que n égale à n plus 1. Donc là où je mets n plus 1, je vais donner ici 2n plus 2 plus 1. Donc 2n plus euh, 2n plus 3, factoriel sur 2n plus 1, euh, n plus 1, factoriel n plus 1. C'est ça qu'on va rencontrer qu dans montrer, cette relation. Alors pour cela, nous allons euh, commencer par ici. On va commencer par facturer la double facture 2n plus 3. Par définition, c'est la 2n plus 3. Puis euh, je retiré par 2, euh, par je retire 2 deux à 2n plus 3. Donc je vais ici 2n, va 2n plus 1. Plus double factoriel. J'utilise cette formule-là, je rétire l'autre 2, donc j'ai double 2n plus 1. À ça, je retiré 2, donc cette quantité, moins 2. Ça va 2n plus 2, euh, 2n plus 3, moins 2, donc ça va donne ça. Et la double factorielle de m'arrête ici. Or, dans l'hypothèse de récurrence, j'ai supposé que factorielle 2n plus 1, la double factorielle 2n plus 1, c'est égal à ça. Donc je vais remplacer la double factorielle 2n plus 1. par sa valeur. Donc, j'aurai ici 2n plus 3, et la double factorielle qui est ici, c'est égal à 2n égal à 2n plus 1 factoriel 2 sur 2n factoriel 1. Alors ici je vais arranger cette écriture là. On va arranger... ici Qu'est-ce qui manque à cette formule là pour obtenir factoriel 2, 2n plus 3 Qu'est-ce qui manque ici Parce que ici j'ai 2n plus factoriel 2n plus 1. Mais pour ici, j'ai 2N plus 3. Qu'est-ce qui manque Je vais ajouter ce qui manque. Donc, j'ai ici 2N plus 3. Ce qui manque, c'est... Voilà. Ce qui manque, c'est 2N plus 2. Parce qu'il n'est pas là. Donc, 2N plus 2. Et puis, 2N plus 1. ça peut dire. Et comme ça manque, j'ai multiplié, J'ai Je, vais multiplier, je vais diviser. 2n plus 2 Donc j'ai mis fais 2n plus 2. J'ai divisé par 2n plus 2. Et en bas, j'ai 2n factorial. À ce niveau. Donc euh, euh, en haut, je peux directement étudier une 2n plus 3. Ça c'est le numérateur. Et au dénominateur, je vais sortir 2. Je factorise par 2. Ici il 2n et je sors 2, donc ça fait n, 2 en facteur de n plus 1. Et ici j'ai 2n ici factoriel de Et ici on peut arranger. Normalement Donc factoriel 2n plus 3. Sur. Ici, je vais ici à ce niveau-là. J'ai le groupe des choses. J'ai 2n, 2 fois. 2 puissance n, ça va me donner 2n plus 1. Ça, c'est pas Cette quantité, ça fait 2n plus 1. Ça, ça, 2n plus 1. Et ici, n plus 1 fois factoriel n plus 1. n plus 1 fois factoriel n, ça me donne factoriel n plus 1. Donc, je viens de montrer que 2n plus 1, batteriaire, double factoriel 2n plus 1, 2N plus 3 c'est exactement à ça. Donc la propriété est prête pour euh, à l'ordre de 1 plus 1. Donc, euh, euh, en conclusion, conclusion, pour tout un en naturel, on a 2N plus 1, la double facture 2N plus 1 c'est égal à euh, 2N plus 1 facturiel. Alors, euh, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous demande de vous abonner. Euh, D'activer votre cloche de notification afin qu'à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne, vous soyez informé. Partagez pour que d'autres en profitent avec vous.